Bonjour, nous sommes techniciens, administrateurs, systèmes et réseaux, responsables de communication, enseignants, et avec l'ensemble des adhérents, nous avons à cœur un informatique libre. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, et d'autres majors du web, détiennent le monopole du contrôle des communications sur Internet. Que ce soit les photos que nous partageons entre amis, les courriels que nous, nous échangeons, les messageries instantanées, les objets connectés... Nous mettons toutes nos vies entre leurs mains, mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est un risque important. Sans parler de perdre la souveraineté sur nos données. Lorsque ces géants du web décident tout d'un coup de fouiller nos vies, nous ne pouvons pas faire grand-chose. C'est pourquoi en France, un collectif de bergers a choisi d'agir de façon libre et ouverte, les châteaux. Comme la quadrature du Net, Framasoft ou encore de nombreuses associations luttent pour aider chacun à comprendre et à agir et se protéger. Nous avons été touchés par leurs actions qui ont eu d'autant plus d'impact lors du confinement de 2020. Sensibilisés à la sécurité, à la liberté et à la neutralité, ainsi qu'au partage et à l'information, nous avons voulu monter une association similaire en Dordogne. Notre association Informatique et Liberté en Dordogne se propose d'accompagner les individus, associations, petites et moyennes entreprises qui souhaitent rapatrier leurs données hors des silos des géants du web et avoir un meilleur contrôle dessus. Parce que la communication d'un artisan ou d'une moyenne entreprise passe aussi par la protection des données de ses utilisateurs et par un Internet plus vert et ouvert. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour tenter de comprendre comment Internet et les objets connectés fonctionnent. Nous sommes tout autant intéressés par l'hébergement des données de ceux qui le souhaitent que par proposer des ateliers de sensibilisation. Cependant, tout cela, les investissements nécessaires s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. Mais grâce à cela, ce sont des pages Internet personnelles des réseaux sociaux décentralisés, des outils collaboratifs de qui pourront être proposés à plus grande échelle qu'actuellement. Et comme nous pensons que la solidarité est importante, nous proposons une adhésion de soutien à un euro le trimestre. Aujourd'hui, nous comptons sur vous et votre mobilisation autour de ce projet pour nous permettre de le présenter au budget participatif de Dordogne. Important, ce budget est un pas de plus vers un Internet souverain français, mais aussi, pourquoi pas, vers un fournisseur local d'accès à Internet. Indépendant des entreprises françaises, notre association et euh, ses services ont besoin du soutien de chacun. Vous trouvez toutes nos informations sur notre site internet yad24.com. Parce que le partage des connaissances est important, chacun compte sur le développement de la Merci LibreOffice. Merci Debian. Merci WordPress. Merci OpenStreetMap. Merci Inkscape. Merci KDON Live. Merci Mastodon. Merci Firefox. Merci Peertube. Merci de Gim. Merci Nextcloud. Merci Linux Mint.